c'est une suite d'applications intégrées à votre logiciel de gestion qui permet en fait de récompenser les comportements profitables à votre compagnie. La motivation est venue du fait qu'on voulait avoir un outil distinctif qui nous permettait de mesurer l'action dans les différents processus d'affaires qu'on a en place. Euh, c'est important pour nous de mesurer l'action parce que c'est par là que la rentabilité passe, mais aussi par là qu'on est capable d'avoir une mesure réelle des endroits où il faut faire les efforts euh, de façon prioritaire. C'est un outil de ludification pour vos employés puisqu'en fait, partout, il y a des scores qui vont permettre de comprendre pourquoi je suis bon ou je suis moins bon et en fonction de ça, prendre des actions et des décisions au quotidien au sein de la compagnie. Donc, un enjeu, c'était de rendre le paramétrage des règles de calcul simples d'utilisation et permettre un temps de calcul efficace on se retrouve avec une solution, en effet, là, qui permet de réduire la redondance dans les données qui sont générées par le Karma. Lorsque le Karma va être pleinement déployé chez nous, euh, ça va apporter une valeur et une efficience directe à notre organisation. Avec ce simple indicateur-là, on va être capable de prioriser et de valoriser euh, les clients les plus importants, les produits les plus importants, les commandes les plus importantes et être capable aussi d'identifier nos usagers qui euh, font les meilleures actions dans le système